« Chers frères et sœurs en Christ, nous sommes conscients que nous avons tous péché et sommes tombés loin de la gloire de Dieu. Mais grâce à la grâce et à la miséricorde de Dieu, nous pouvons demander pardon et être réconciliés avec Lui. Ainsi, nous nous tournons vers les psaumes 6, 25, 32, 38, 51, 69, 79, 86, 103, 130, et 143 pour nous guider dans notre prière de confession et de repentance. Psaume 6 Seigneur, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Aie pitié de moi, Seigneur, car je suis faible. Guéris-moi, Seigneur, car mes os sont tremblants. Mon âme est en grande détresse, mais toi, Seigneur, combien de temps Reviens, Seigneur, délivre-moi, sauve-moi à cause de ta grâce. Dans la mort, nul souvenir de toi, ô Sheol, qui te rendra grâce je m'épuise à force de gémir. Chaque nuit, je baigne mon lit de mes larmes, je noie mon divan de mes pleurs. Mon œil est consumé par le chagrin, il vieillit à cause de tous mes oppresseurs. Écartez-vous de moi, vous tous qui faites le mal. Car le Seigneur a entendu mes sanglots, le Seigneur a écouté ma supplication, le Seigneur accueille ma prière. Amen. Ce psaume est un cri de supplication à Dieu dans les moments de détresse et de douleur. Le psalmiste implore la miséricorde de Dieu et la guérison de sa faiblesse. Le psalmiste se trouve dans une situation désespérée, incapable de trouver le repos, plongé dans la souffrance et les larmes. Dans sa détresse, il demande à Dieu de l'aider et de le sauver, affirmant que seul, la grâce de Dieu peut le sauver. Psaume 25 « À toi, Seigneur, je lève mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie, que je ne sois pas couvert de honte, que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Nul de ceux qui espèrent en toi ne sera déçu, ils seront déçus, ceux qui sont infidèles sans raison. » Fais-moi connaître tes voies, Seigneur, enseigne-moi tes sentiers. Conduis-moi dans ta vérité et instruis-moi, car tu es le Dieu de mon salut. En toi, j'espère tout le jour. Souviens-toi de ta tendresse, Seigneur, de ton amour qui est de toujours. Ne te souviens pas des révoltes de ma jeunesse, de mes péchés, ne te rappelle pas. Selon ta fidélité, agis envers moi, Seigneur, à cause de ta bonté. Le Seigneur est bon et droit, c'est pourquoi il montre aux pécheurs le chemin à suivre. Il conduit les humbles dans la justice, il leur enseigne sa voie. Tous les chemins du Seigneur sont amour et fidélité pour qui garde son alliance et ses exigences. À cause de ton nom, Seigneur, pardonne ma faute, qui est grande. Est-il un homme qui craigne le Seigneur Il lui montre le chemin à choisir. Son âme reposera dans le bonheur et sa descendance héritera du pays. Le Seigneur est l'ami de ceux qui le craignent, il leur fait connaître son alliance. Mes yeux sont constamment fixés sur le Seigneur, car c'est lui qui dégage mes pieds du filet. Tourne-toi vers moi, et pitié de moi, car je suis seul et malheureux. Éprouve les tourments de mon cœur et tire-moi de ma détresse. Regarde ma misère et ma peine et pardonne tous mes péchés. Regarde mes ennemis, ils sont nombreux, ils me haïssent avec une haine violente. Protège ma vie et délivre-moi, que je ne sois pas couvert de honte, car j'ai mis en toi ma confiance. Que l'innocence et la droiture me protègent, car je t'attends, Seigneur. Amen. Ce psaume est une prière pour la direction, la guidance et la protection de Dieu dans la vie du psalmiste. Le psalmiste implore Dieu de le guider sur le bon chemin et de lui enseigner sa vérité. Le psalmiste se tourne vers Dieu avec confiance, sachant que Dieu est fidèle et miséricordieux. Le psalmiste demande également à Dieu de pardonner ses péchés et de le protéger contre ses ennemis. Le psaume exprime une confiance en la bonté de Dieu et une détermination à suivre son chemin. Psaume 32 Heureux l'homme dont la faute est enlevée et le péché remis. Heureux l'homme dont le Seigneur ne retient pas l'offense, dont l'esprit est sans fraude. Tant que je me suis tue, mes eaux dépérissaient, je gémissais toute la journée. Car jour et nuit ta main pesait sur moi, ma vigueur était desséchée comme celle de l'été. Je t'ai fait connaître ma faute, je n'ai pas caché mes torts. J'ai dit, je rendrai grâce au Seigneur en confessant mes péchés. Et toi, tu as enlevé l'offense de ma faute. Ainsi tout fidèle doit te prier au moment de l'épreuve. Les grandes zones ne peuvent l'atteindre. Tu es pour moi un refuge, tu me préserveras du malheur, tu m'entoureras de champs de délivrance. Je t'instruirai, je t'enseignerai le chemin que tu dois suivre, je te conseillerai, j'aurai le regard sur toi. Ne soyez pas comme des chevaux ou des mulets sans intelligence, qu'il faut brider et mordre pour les soumettre. Ils sont nombreux, les tourments de l'homme mauvais, mais celui qui se confie en Dieu est environné de sa grâce. Juste, exultez dans le Seigneur, célébrez-le, vous tous qui êtes droits de cœur. Ce psaume est un appel à la confession et à la reconnaissance des péchés. Le psalmiste décrit les effets de la dissimulation des péchés et l'importance de les avouer devant Dieu. Le psalmiste affirme que le pardon de Dieu est disponible pour tous ceux qui confessent leurs péchés et qu'il est essentiel de faire confiance à Dieu et de suivre ses instructions. Le psalmiste rappelle également que ceux qui se confient en Dieu sont entourés de sa grâce et peuvent se réjouir dans le Seigneur. Psaume 38 « Seigneur, ne me punis pas dans ta colère, ne me châtie pas dans ta fureur. Car tes flèches m'ont transpercé, ta main s'est abattue sur moi. Il n'y a rien de sain dans ma chair à cause de ta colère, rien de solide dans mes os à cause de mes péchés. Mes fautes dépassent ma tête, elles sont comme un fardeau trop lourd pour moi. Mes plaies sont purulentes et malodorantes à cause de ma folie. Je suis courbé, je suis très abattu, je marche tout le jour dans la tristesse. Car mes reins sont pleins d'inflammation et il n'y a rien de sain dans ma chair. » Je suis affaibli, brisé, je rugis à cause de l'agitation de mon cœur. Seigneur, tout mon désir est devant toi et mon soupir ne t'est pas caché. Mon cœur bat, ma force m'abandonne et la lumière de mes yeux s'éteint. Mes amis et mes proches s'éloignent de ma plaie et mes proches se tiennent à l'écart. Ceux qui cherchent ma vie me tendent des pièges, ceux qui cherchent à me nuire disent des choses nuisibles et méditent la tromperie tout le jour. Mais moi, je suis comme un sourd, je n'entends pas, je suis comme un muet, je n'ouvre pas la bouche. Je suis comme un homme qui n'entend pas et qui n'a pas de réplique dans sa bouche. Mais c'est toi, Seigneur, que j'attends, tu répondras, Seigneur mon Dieu. Car j'ai dit que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet, que s'ils boitent, ils ne se lèvent pas contre moi. Car je suis prêt à tomber et ma douleur est constamment devant moi. Je reconnais ma faute, je suis en angoisse à cause de mon péché. Mes ennemis sont nombreux et pleins de force, ceux qui me haïssent sans raison sont nombreux. Ils me rendent le mal pour le bien, ils sont mes adversaires, parce que je cherche le bien. Seigneur, ne m'abandonne pas, mon Dieu, ne t'éloigne pas de moi. Viens vite à mon aide, Seigneur, mon salut. Amen. Ce psaume est une prière de confession et de demande de pardon pour les péchés commis par le psalmiste. Le psalmiste décrit les effets physiques et émotionnels de ses péchés et implore la miséricorde de Dieu. Le psalmiste reconnaît sa faute et demande que Dieu ne l'abandonne pas dans sa détresse. Le psalmiste exprime également sa confiance en Dieu comme son salut. Psaume 51. Prends pitié de moi, ô oh Dieu, selon ta bonté, selon ta grande miséricorde, efface mes transgressions. Lave-moi, complètement de ma faute, purifie-moi de mon péché. Car je reconnais mes transgressions, et mon péché est constamment devant moi. J'ai péché contre toi, contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, afin que tu sois juste quand tu parles, et pur quand tu juges. Voici, j'ai été formé dans l'iniquité, et ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu désires la vérité dans le cœur, et dans le secret, tu m'enseignes la sagesse. Purifie-moi avec l'isope, et je serai pur, lave-moi, et je serai plus blanc que la neige. Fais-moi entendre la joie et l'allégresse, que les eaux que tu as brisées se réjouissent. Détourne ta face de mes péchés, et efface toutes mes iniquités. Crée en moi un cœur pur, ô oh Dieu, et renouvelle en moi un esprit bien disposé. Ne me rejette pas loin de ta présence, et ne me retire pas ton esprit saint. Restaure en moi la joie de ton salut, et soutiens-moi par un esprit de générosité. Alors j'enseignerai tes voies aux transgresseurs, et les pécheurs reviendront à toi. Délivre-moi du sang versé, ô oh Dieu, Dieu de mon salut, et ma langue chantera joyeusement ta justice. Seigneur, ouvre mes lèvres, et ma bouche proclamera ta louange. Car tu ne prends pas plaisir aux sacrifices, sinon je l'aurais offert. Tu ne prends pas plaisir aux holocaustes. Les sacrifices que tu désires, ô oh Dieu, sont un esprit brisé, un cœur brisé et contrit. Ô oh Dieu, tu ne méprises pas. Fais du bien à Sion selon ta bonne volonté. Rétablis les murs de Jérusalem. Alors tu prendras plaisir aux sacrifices de justice, aux holocaustes et aux offrandes entièrement consumées. Alors on offrira des taureaux sur ton autel. Amen. Le psaume 51 est l'une des prières les plus connues de confession et de demande de pardon dans la Bible. Le psalmiste implore la miséricorde de Dieu pour ses péchés et demande que Dieu le purifie complètement. Le psalmiste reconnaît que ses péchés ont été commis contre Dieu seul et que la vérité doit être dans son cœur. Le psalmiste demande également à Dieu de créer un cœur pur en lui et de renouveler son esprit. Le psalmiste exprime sa confiance que s'il est pardonné, il enseignera les voies de Dieu aux transgresseurs et que les pécheurs reviendront à Dieu. Le psalmiste termine en demandant que Dieu restaure les murs de Jérusalem et prenne plaisir au sacrifice de justice. Psaume 69 « Sauve-moi, ô oh Dieu, car les eaux sont entrées jusqu'à mon âme. » Je m'enfonce dans la boue profonde où il n'y a pas de lieu solide. Je suis entré dans des eaux profondes et le courant m'emporte. Je suis épuisé à force de crier, ma gorge est enrouée. Mes yeux se sont fatigués en regardant vers mon Dieu. Ceux qui me haïssent sans cause sont plus nombreux que les cheveux de ma tête. Ceux qui cherchent à me détruire, qui sont mes ennemis sans raison, sont puissants. Ce que je n'ai pas pris, il faut que je le rende. Ô oh Dieu, tu connais ma folie et mes fautes ne te sont pas cachées. Que ceux qui espèrent en toi ne soient pas honteux à cause de moi, Seigneur, Dieu des armées. Que ceux qui te cherchent ne soient pas confondus à cause de moi, Dieu d'Israël. Car c'est à cause de toi que j'ai supporté l'insulte, que la honte a couvert mon visage. Je suis devenu un étranger pour mes frères, un inconnu pour les fils de ma mère. Car le zèle de ta maison m'a dévoré, et les insultes de ceux qui t'insultent sont tombées sur moi. Quand j'ai pleuré et jeûné, cela m'a été reproché. Quand j'ai porté le sac comme habit et que je me suis humilié par le jeûne, cela m'a été tourné en opprobre. Les gens qui sont assis à la porte parlent de moi et je suis l'objet des chansons des buveurs de bière. Mais je lève ma prière vers toi, ô oh Seigneur, au temps de ta bienveillance, réponds-moi, selon ta grande bonté et selon ta fidélité sauve-moi. Tire-moi de la boue afin que je n'enfonce pas, que je sois sauvé de mes ennemis et des eaux profondes. Que le courant d'eau ne m'emporte pas, que la profondeur ne m'engloutisse pas, et que le puits ne ferme pas sa bouche sur moi. Réponds-moi, Seigneur, car ta bonté est grande, selon l'abondance de tes compassions, tourne-toi vers moi. Ne cache pas ta face à ton serviteur, car je suis dans la détresse, réponds-moi promptum. Approche-toi de mon âme, rachète-la, à cause de mes ennemis, délivre-moi. Tu connais l'insulte que j'ai reçue, la honte et la confusion. Tous mes ennemis sont devant toi. L'insulte a brisé mon cœur, et je suis découragé. J'ai attendu de la compassion, mais il n'y en a pas, des consolateurs, mais je n'en ai pas trouvé. Ils ont mis du fiel dans ma nourriture, et quand j'ai eu soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire. Que leur table devienne un piège pour eux, et leur bien-être un piège. Que leurs yeux s'obscurcissent, pour qu'ils ne voient plus, et fais-leur toujours trembler les hanches. Répands ta colère sur eux, et que l'ardeur de ta colère les atteigne. Que leur camp soit dévasté, qu'il n'y ait personne, pour habiter dans leur tente. Car ils persécute celui que tu as frappé, il raconte les douleurs de ceux que tu as blessés. Ajoute des iniquités à leurs iniquités et qu'ils n'entrent pas dans ta justice. Qu'ils soient effacés du livre de vie et qu'ils ne soient pas inscrits avec les justes. Mais moi, je suis malheureux et souffrant, que ton salut, ô oh Dieu, me protège. Je louerai le nom de Dieu par un chant, je le magnifierai par des louanges. Cela plaît à l'éternel plus qu'un taureau, avec des cornes et des sabots. Les malheureux le verront, et ils se réjouiront, vous qui cherchez Dieu, que votre cœur vive. Car l'Éternel écoute les pauvres, et il ne méprise pas ceux qui sont prisonniers. Que les cieux et la terre le louent, les mers et tout ce qui s'y meut. Car Dieu sauvera Sion, et il bâtira les villes de Juda, on y habitera, et on en prendra possession. Et la postérité de ses serviteurs en aura l'héritage, et ceux qui aiment son nom y auront leur demeure. Psaume 79. Ô oh Dieu, les nations ont envahi ton héritage, elles ont profané ton Saint-Temple, elles ont réduit Jérusalem en un tas de pierres. Elles ont livré les cadavres de tes serviteurs en pâture aux oiseaux du ciel, la chair de tes fidèles aux bêtes de la terre. Elles ont versé leur sang, comme de l'eau, autour de Jérusalem, et personne pour les ensevelir. Nous sommes devenus un objet de mépris pour nos voisins, un sujet de raillerie et de dérision pour ceux qui nous entourent. Jusqu'à quand, ô oh Éternel, te cacheras-tu sans cesse Jusqu'à quand ta colère s'embrasera-t-elle comme un feu Répands ta fureur sur les nations qui ne te connaissent pas, sur les royaumes qui n'invoquent pas ton nom. Car elles ont dévoré Jacob, elles ont ravagé sa demeure. Ne te souviens plus des iniquités de nos pères. Que ta compassion nous vienne en aide promptement, car nous sommes bien malheureux. Ô Dieu de notre salut, viens à notre secours, pour la gloire de ton nom. Délivre-nous, pardonne nos péchés, à cause de ton nom. Pourquoi les nations diraient-elles, où est leur Dieu que la vengeance du sang de tes serviteurs répandus soit manifestée aux yeux des nations. Que viennent à ta rencontre les gémissements des captifs. Par ton bras puissant, sauve ceux qui doivent mourir. Et nous, ton peuple, les brebis de ton pâturage, nous te célébrerons éternellement. De génération en génération, nous publierons tes louanges. En résumé, ce psaume exprime la douleur et la souffrance du peuple d'Israël en temps de guerre. Le psalmiste implore la miséricorde de Dieu pour sauver son peuple et restaurer le temple de Jérusalem. Le psaume témoigne de la confiance du peuple d'Israël en la bonté et la puissance de Dieu, même en temps de détresse et de désespoir. Psaume 79 est un psaume de lamentation qui implore la miséricorde de Dieu pour le peuple d'Israël, qui a été dévasté par ses ennemis. Le psalmiste se plaint de la destruction de Jérusalem, de la profanation du Temple et de l'assassinat de ses habitants. Le psaume commence par une invocation à Dieu pour qu'il vienne en aide à son peuple qui est devenu une proie pour les nations païennes. Le psalmiste implore la compassion divine et la miséricorde de Dieu envers les péchés de son peuple. Le psalmiste décrit la destruction du temple de Jérusalem, la profanation de son sanctuaire et l'assassinat des habitants de la ville. Il implore à Dieu de punir les nations qui ont fait cela et de rétablir le temple de Jérusalem. Le psalmiste se tourne vers Dieu en toute confiance et espère qu'il ne laissera pas les nations ennemies triompher de son peuple. Il exprime sa confiance en la bonté de Dieu et en son pouvoir de sauver son peuple de la ruine. Le psaume se termine par une prière pour la restauration de Jérusalem et la bénédiction de Dieu sur son peuple. Le psalmiste exprime sa gratitude envers Dieu pour sa bonté et son amour envers Israël. En résumé, le psaume 79 est une lamentation qui exprime la douleur et la souffrance du peuple d'Israël en temps de guerre. Le psalmiste implore la miséricorde de Dieu pour sauver son peuple et restaurer le temple de Jérusalem. Le psaume témoigne de la confiance du peuple d'Israël en la bonté et la puissance de Dieu, même en temps de détresse et de désespoir. Psaume 86 Prière d'un homme affligé qui vient implorer l'Éternel. Incline ton oreille, ô Éternel, et exauce-moi, car je suis malheureux et pauvre. Garde mon âme, car je suis saint. Toi, mon Dieu, sauve ton serviteur qui s'attend à toi. Sois moins favorable, Seigneur, car c'est à toi que je crie tout le jour. Réjouis l'âme de ton serviteur. Car c'est vers toi que je lève mon âme. Car toi, Seigneur, tu es bon et prêt à pardonner, riche en bonté pour tous ceux qui t'invoquent. Ô Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Au jour de ma détresse, je t'invoquerai, car tu me répondras. Il n'y a pas de Dieu semblable à toi, Seigneur, et il n'y a pas d'œuvre comme les tiennes. Toutes les nations que tu as faites viendront se prosterner devant toi, Seigneur, et glorifieront ton nom. Car tu es grand, et tu fais des merveilles. Toi seul es Dieu. Enseigne-moi ta voix, ô oh, Éternel, je marcherai dans ta vérité. Unis mon cœur à la crainte de ton nom. Je te louerai, Seigneur mon Dieu, de tout mon cœur, et je glorifierai ton nom à toujours. Car ta bonté est grande envers moi, et tu as délivré mon âme du chôl. Ô oh, Dieu, des orgueilleux se sont levés contre moi, une bande de violents cherche ma vie, ils ne mettent pas ta présence devant leurs yeux. Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en vérité. Tourne-toi vers moi et aie pitié de moi, donne ta force à ton serviteur et sauve le fils de ta servante. Montre-moi un signe de ta faveur, afin que mes ennemis le voient et soient confus, car tu m'as secouru et consolé. Somme 103. La bonté de l'Éternel envers ceux qui le craignent. Bénis l'Éternel, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. C'est lui qui pardonne toutes tes iniquités, qui guérit toutes tes maladies, qui sauve ta vie de la fosse, qui te couronne de bonté et de miséricorde, qui rassasie ta bouche de bien, de sorte que ta jeunesse se renouvelle comme l'aigle. L'Éternel fait des œuvres de justice, il donne à tous les opprimés leurs droits. Il a fait connaître ses voies à Moïse, ses œuvres aux enfants d'Israël. L'Éternel est miséricordieux et compatissant, lent à la colère et riche en bonté. Il ne nous traite pas selon nos péchés, il ne nous rétribue pas selon nos iniquités.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 Mais la bonté de l'Éternel dure à toujours pour ceux qui le craignent, et sa justice pour les enfants de leurs enfants, pour ceux qui gardent son alliance, et se souviennent de ses commandements pour les faire. L'Éternel a établi son trône dans les cieux, et son règne domine sur tout. Bénissez l'Éternel, vous tous ses anges, qui est puissant en force, et qui exécutez sa parole en obéissant à sa voix. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses armées, qui êtes ses serviteurs, et qui faites sa volonté. Bénissez l'Éternel, vous toutes ses œuvres, dans tous les lieux de sa domination. Bénis l'Éternel, ô mon âme. Psaume 130. Du fond de l'abîme, je crie vers toi, Seigneur. Écoute ma voix, et que tes oreilles soient attentives à ma prière. Je sais que tu es un Dieu de pardon et de rédemption, et je te supplie de me libérer de mes péchés. Que ta grâce et ta paix soient sur moi, et sur tous ceux qui cherchent ta face. Psaume 143. Éternel, écoute ma prière, prête l'oreille à mes supplications. Dans ta fidélité, réponds-moi, dans ta justice. N'entre pas en jugement avec ton serviteur, car aucun être vivant n'est juste devant toi. Mon ennemi me poursuit, il me fout la terre, il me fait habiter dans les ténèbres, comme les morts depuis longtemps disparus. Mon esprit est abattu en moi, mon cœur est angoissé au-dedans de moi. Je me souviens des jours d'autrefois, je médite sur toutes tes œuvres, je médite sur l'œuvre de tes mains. J'étends mes mains vers toi, mon âme est comme une terre desséchée, qui a soif de toi. Réponds-moi promptum, ô éternel, mon esprit défaille ne me cache pas ta face, de peur que je ne sois semblable à ceux qui descendent dans la tombe. Fais-moi entendre dès le matin ta bonté, car je me confie en toi. Fais-moi connaître le chemin où je dois marcher, car je lève mon âme à toi. Délivre-moi de mes ennemis, ô éternel J'ai auprès de toi mon refuge. Enseigne-moi à faire ta volonté, car tu es mon Dieu. Que ton bon esprit me conduise sur la terre des hommes droits. À cause de ton nom, ô éternel, fais-moi vivre. Dans ta justice, retire mon âme de la détresse. Dans ta bonté, anéantis mes ennemis et fais périr tous ceux qui me persécutent, car je suis ton serviteur. Amen. Chers frères et sœurs, nous avons prié ensemble pour confesser nos péchés et demander pardon à Dieu. Nous avons lu des psaumes qui expriment les différentes émotions et sentiments que nous ressentons envers notre Dieu, notre Créateur et notre Sauveur. Nous avons compris que Dieu est un Dieu de pardon, de miséricorde et de grâce. Il nous pardonne quand nous confessons nos péchés et nous nous repentons sincèrement. Il nous guérit et nous restaure. Nous sommes encouragés à continuer à chercher Dieu dans nos vies et à suivre ses commandements. Nous sommes invités à partager cette prière avec d'autres personnes dans le besoin spirituel, à leur montrer l'amour et la grâce de Dieu. Nous sommes appelés à être des témoins de la bonté et de la miséricorde de Dieu dans le monde. Que Dieu nous bénisse et nous garde dans sa grâce et sa miséricorde, maintenant et pour toujours. Amen. Nous encourageons tous ceux qui écoutent cette prière à s'abonner, aimer et partager cette vidéo avec d'autres personnes qui ont besoin d'un renouveau spirituel. Shalom.